La diarrhée est une des premières causes de mortalité chez le veau. Sa prise en charge ne repose pas uniquement sur un traitement antibactérien. Un aliment complémentaire destiné au veau aidera à corriger la déshydratation et l'acidose. En tant qu'éleveur, on a tous été confrontés à la diarrhée dans notre élevage. J'utilise alors un aliment complémentaire qui va m'aider à corriger la déshydratation de mes veaux en diarrhée. Ce qui est bien avec CalFly Plus, c'est qu'il offre une formulation complète qui corrige la déshydratation par l'apport d'eau, d'électrolytes et de minéraux. Quand je donne CalFly Plus à un veau en diarrhée, je n'ai pas de déception. Je remarque qu'uniquement mon veau va mieux et rapidement. Lors de diarrhée, j'ai besoin d'un aliment complémentaire qui soit pris facilement par mes bêtes. J'utilise CalFly Plus parce qu'il est très appétant, il a un goût sucré, vanillé et les veaux aiment. Il est donc très facile à utiliser. Quand je donne CalFlight Plus à un veau en jarré, je remarque que mon veau le prend très facilement, je n'ai jamais de problème d'appétence. J'ai besoin de solutions efficaces, mais aussi simples et pratiques pour lutter contre la déshydratation. Avec l'aliment complémentaire CalFlight Plus, j'y trouve mon compte car c'est facile à préparer. En plus, il est miscible dans l'eau, mais aussi dans le lait. Il suffit de dissoudre 90 g dans 2 litres d'eau tiède à 37 degrés. J'agite bien avant l'emploi et je donne la préparation entière à mon veau en diarrhée, au biberon ou dans un seau directement. Je répète le traitement deux ou trois fois par jour. Je gère un troupeau de vaches tiers et CalFly Plus a une présentation vraiment adaptée pour moi. Avant, il n'existait qu'en sachet, alors que maintenant, il se présente en seau de 2,7 kg. Avec CalFly Plus, j'ai une présentation du produit adapté à mon type d'élevage.